L'occasion de finir votre discours plus tard. Il est maintenant le moment pour les déclarations de députés. La députée de London Fanshaw. Merci, Madame la Présidente. En choisissant la police plutôt que les politiques de, de la santé, le Premier ministre a choisi que ce gouvernement ne écoute pas les experts en santé. Le Premier ministre n'a pas encore distribué des milliers de vaccins et surtout, les travailleurs essentiels mettent, se mettent à risque ainsi que leur domicile en faisant ce travail. Cette campagne de vaccination a été un désastre dès le début. Beaucoup de vaccins ont été gâchés, ont été gaspillés. Huit circonscriptions ou huit pharmacies plutôt dans mon comté faisaient partie de la liste des pharmacies qui faisaient partie de la campagne sur le site du gouvernement, mais ce n'était qu'une pharmacie qui avait des doses. Certaines zones chaudes n'ont pas fait partie des codes postales de zones chaudes. Le Dr Chris Matty a dit que le budget du, du, du bureau de santé publique de london Middlesex a été coupé de 25 Nous savions que les doses seraient limitées, mais si ce gouvernement avait fait ce qu'il fallait faire. Et s'il avait mis en place des congés maladie rémunérés, nous ne serions pas dans cette situation. Il faut financer les, les sites de vaccination dans des zones chaudes et dans des cliniques. Il faut donner au bureau de santé publique le financement et l'information nécessaires. Merci. Le député de Sarnia-Lampton. Merci, Monsieur le Président. Je suis content de mettre à jour la Chambre par rapport à des investissements importants à Sarnia-Lampton. La route Plank Road, qui a été considérée comme une des pires dans la province, les travaux de réfection de cette route ont commencé 4,2 millions de dollars un financement fédéral et provincial a été annoncé l'an dernier. Il faut entre l'autoroute 40 et le South Indian Road, il faut rebâtir cette route, ce qui aiderait beaucoup à assurer la sécurité des conducteurs. Sur cette route, c'est de très bonne nouvelle pour tout le monde. Aussi, le gouvernement ontarien et fédéral vont, ainsi que le gouvernement fédéral vont fournir 10 millions de dollars pour les conseils scolaires de Lambton pour entamer des travaux de réflexion dans les écoles. Les écoles publiques vont recevoir plus de 6 millions et les écoles catholiques, plus de 3 millions. Des stations de remplissage de bouteilles seront in installées ainsi que de nouveaux murs, de nouvelles portes et d'autres éléments importants ce sont quelques investissements importants que le gouvernement fait dans mon comté. J'ai hâte de partager d'autres mises à jour avec la Chambre bientôt. Merci. La députée de l'Université de Rosedale, merci, Monsieur le Président. L'annonce faite par le gouvernement de créer un État policier tout en ne rien faisant pour mettre fin à la transmission dans les lieux de travail mènerait à ce que plus de gens en Ontario vont mourir. J'aimerais lire quelques déclarations des experts en santé. Michael Werner, je me sens fâchée. Je ne vois pas de possibilité de protéger mes patients. Il y a un manque de lits dans les hôpitaux. Dr. Brooke fallis ils n'ont rien fait pour protéger les gens et aujourd'hui, ils priorisent de la livraison des biens non essentiels par des gens qui se retrouvent dans les USI. Cette annonce qui a été faite aujourd'hui a annoncé la mort inutile de beaucoup de gens. Ce sont des mots déchirants de personnes qui se trouvent sur les premières lignes. Ils œuvrent pour que les gens puissent survivre cette pandémie. quest est-ce que... Euh, avec la transmission qui se fait plutôt entre les citoyens racialisés et dans les lieux de travail, pourquoi est-ce qu'on a décidé de permettre aux policiers de demander aux gens où ils habitent et pourquoi ils sont dehors? Il faut s'attaquer à la transmission dans les lieux de travail. Il faut mettre en place des congés maladie rémunérés. Il faut écouter les, la santé publique. Vous tuez des gens. Je demande à la députée de retirer ses remarques. Retirez. Le député de brantford brant Merci, Monsieur le Président. Je me lève pour féliciter les 16 étudiants qui ont complété le programme d'opérateurs d'équipement d'agriculture au Collège Conestoga, on va les célébrer le 30 avril et ce programme est offert par le Collège Conestoga. C'est un programme financé par le gouvernement provincial ainsi que le gouvernement fédéral avec le programme CAP au partenariat en agriculture. Nous reconnaissons l'importance du secteur agricole pour notre sécurité alimentaire. Donc des programmes comme ceci Vont aider à former des travailleurs qualifiés pour combler les postes. Par exemple, ce, sont des experts, ce seront des experts en machines agri agricoles, en engrais et en d'autres opérations liées à l'agriculture. J'espère que beaucoup plus d'élèves, d'étudiants plutôt, vont finir ce programme pour assurer la sécurité de nos fermes et de nos opérations de nos exploitations agricoles. Je remercie beaucoup le Collège Conestoga. Je souhaite de la réussite à ses étudiants. Maintenant qu'ils commencent leur carrière en agriculture. Merci. Le député de Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, j'ai appris qu'il y avait des postes de contrôle aux cinq ponts entre la ville d'Ottawa et Gatineau. Et le maire de notre ville, Jim Watson, a dit qu'il n'a reçu aucun appel de ce gouvernement par rapport à ses postes de contrôle. Et il ne respecte pas la demande de ce gouvernement de faire du profilage. Voici, ça montre le pouvoir du peuple. Le gouvernement, à ce moment, n'est pas connectés à la réalité, ils prennent des mesures qui n'ont aucun sens. Mais le moindre qu'ils pourraient faire, c'est d'appeler les maires et, et les autorités, et ne pas simplement émettre des, des décrets et de dicter aux maires. Mais c'est ça la situation. Des travailleurs essentiels se retrouvent dans les UFC et meurent. Mais ce gouvernement préfère de dépasser de l'argent pour des postes de contrôle de 24 heures sur 24 qui n'ont aucun sens. Prenez cet argent et ne jouez pas à ces jeux. Donnez cet argent à ceux qui ont besoin de rester chez eux. Arrêtez de de mépriser les travailleurs essentiels, commencer à défendre les Ontariens avec un programme de congés maladie rémunérés. Merci. La députée de Don Valley West, merci, Monsieur le Président. Je suis très contente d'être ici. Depuis quelques semaines, j'ai été dans une bulle avec ma fille Maggie, son partenaire Dan et leur petite fille Jean Hamlet. J'ai travaillé de la maison pour aider avec ces premières semaines de. De, de, de la vie de ma petite-fille. Pour toutes les mères qui ont donné naissance, qui ont accouché pendant la COVID, sachez que c'est difficile, même en période normale. Mais soyez gentils avec vous-même. Chez moi, on a besoin de l'attention du Premier du ministre de la Transportation. Des lieux... Le Ontario Line a comp... Les lieux d'entrepôt dont on a planifié la construction dans mon comté vont beaucoup perturber les communautés locales. Il faut bien comprendre les... la configuration de ces collectivités. Beaucoup de personnes se sentent exclues de ce processus de prise de décision et que l'information n'est pas accessible, donc je demande au ministre des Transports de mettre en place un lien direct avec des leaders de ces collectivités et de se rendre dans ces collectivités aussi tôt que possible. Je peux, je peux lui aider à faire cette visite. Merci. The le député de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Je sais que vous le savez très bien, mais pour tout le monde, je dis maintenant. Saviez-vous qu'un des ponts les plus anciens recouverts au Canada est à Kitchener-Conestoga, dans le comté Willidge Township? Le pont Westmont Rose, ou le pont des Becs, comme on l'appelle localement, a été bâti en 1880 et est encore utilisé par beaucoup de membres de ma collectivité. Aujourd'hui, 140 ans après sa construction, il est toujours là, et c'est un des monuments les plus importants de la région de Waterloo. J'ai été là avec le député de Oakville, qui est mon ami, pour annoncer que l'Ontario va investir 2 millions de dollars pour faire des travaux de réfection sur ce pont. Cet investissement, ainsi que les financements de nos partenaires fédéraux et locaux, aidera à financer des travaux de réflexion dont on a vraiment besoin. L'infrastructure dans les communautés éloignées ont été laissées pour compte pendant trop longtemps. Mais je continue à défendre les intérêts de ces collectivités et je suis content d'avoir l'appui de mes collègues en chambre. Le ministre de l'Infrastructure a alloué du financement qui créera un nouveau Pont Glasgow-Conestoga, ainsi que des travaux de réflexion à plusieurs monuments et plusieurs installations importantes dans ma collectivité. Ces travaux de réflexion sont très nécessaires et je remercie le ministre de l'Infrastructure d'avoir écouté les voix de mes commettants. J'ai hâte de travailler avec lui pour aider mes commettants. Le député de Davenport le Monsieur le Président, le gouvernement a fait ce qu'on pensait impossible. Il a rendu encore pire la situation en Ontario, mais commettants de Davenport et d'autres Ontariens ont, ont assez avec la confusion les messages mêlants qui mettent leurs familles à risque. C'est clair que ce gouvernement ne peut pas ne peut plus nous guider dans cette pandémie. Ils ont perdu la confiance des Ontariens. Nos UIC sont submergés. Parfois, des familles entières se retrouvent dans les hôpitaux. Les enfants doivent prendre soin de leurs parents ou de, de, de leurs frères et sœurs. Mais ce gouvernement a décidé de, de fermer les terrains de jeu. Je demande à ce gouvernement de prioriser la santé de leur communauté et de leurs commutants et de prioriser l'avenir la, de notre province. Il faut abroger les pouvoirs policiers. Il faut travailler pour vacciner les gens. Il faut fermer tous les lieux de travail non essentiels. Il faut livrer les vaccins dans les zones chaudes. Ce n'est pas assez de, de reconfigurer le Titanic, il faut tourner le bateau. Merci, Monsieur le Président. Le député de Whitby. Merci, M. le Président. Je suis content du fait que le gouvernement fournit plus de 42 millions de dollars pour aider les ONG partout en Ontario, y compris beaucoup à Whitby et dans d'autres euh, circonscriptions. Il faut appuyer les bénévoles. Il faut appuyer Faire des travaux de réflexion dans les installations nécessaires. Ce financement aide les organismes comme Catholic Family Services of Durham et d'autres, et Lux Place et d'autres à Durham, qui s'adaptent à la pandémie pour fournir des services nécessaires et pour changer les vies des gens à Whitby. Et partout à Durham. merci Monsieur le Président, le, le financement alloué à la communauté brésilienne va apporter un, une aide nécessaire aux organismes qui œuvrent pour aider les gens. Merci. Le député de Mississauga east merci, Monsieur le Président. Je sais que cette année a été très difficile pour notre province. C'était difficile pour tout le monde. J'ai trois enfants qui font l'école à la maison en ce moment. Je sais combien les choses ont été difficiles pour les familles ontariennes. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour arrêter la transmission de la COVID-19. Je suis très reconnaissant de faire partie d'une communauté qui a beaucoup de soucis pour ses voisins. Je demande aux Ontariens de se faire vacciner. Si vous êtes admissible à un vaccin, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Inscrivez-vous. Faites un rendez-vous en ligne à ontario.ca/covid-vaccin. Contactez votre bureau de santé publique. Récemment, mes parents ont reçu leur vaccin et je peux vous dire que je suis très soulagée. Je sais qu'ils sont maintenant beaucoup plus protégés et ils se sentent très bien. En tant que père, je veux que mes enfants s se retrouvent à l'école dès que possible. Ensemble, nous pouvons rendre ça possible. Aussi, je veux rappeler aux Ontariens que le gouvernement fédéral offre aux Ontariens jusqu'à quatre semaines de, de congés maladie rémunérés avec la subvention aux cas recovery sickness. Les Ontariens qui travaillent ou qui travaillent, euh, qui sont leurs propres employeurs, peuvent être admissibles à ce programme. Contactez l'ARC pour savoir si vous êtes admissible ou postulez en ligne. Je veux remercier le Premier ministre et mes collègues de leur travail. Ils ont appuyé nos commettants. Et je veux aussi remercier tous les travailleurs essentiels et tout le monde qui joue son rôle, tout le monde qui reste à la maison pour sauver des vies. Sortons de cette crise ensemble. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Rappel au règlement. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations. de.